Pierre, 28 ans. Pierre, 28 ans, alors Pierre, c'est quoi un papa Papa... C'est des conseils. Conseils Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que ça sent un papa Qu'est-ce qu'il sentait, La sueur. <rire>